Hey, what's up guys, it's Kojiaz, et aujourd'hui on se retrouve sur du Fortnite pour une deuxième vidéo, enfin, enfin, oui, je fais le mec mais, euh, sauf que, euh, on va se calmer tout de suite, ok, donc je fais cette vidéo pourquoi, parce qu'il y a les deux nouveaux modes de jeu, tireur d'élite qui a été mis à jour du coup, ils ont, et parce que, je pense que la mise à jour c'est parce qu'il y a un nouveau sniper, je sais pas s'ils si ont mis l'actu là, ouais, et il euh, y a aussi ce mode de jeu, 50e rugissement. Rugissant. Je sais, je sais plus. 50e rugissant, voilà. On va faire tireur d'élite en premier parce que c'est en solo. Alors, 50e rugissant, c'est quoi C'est que. Euh, genre, en fait, bah c'est un 50-50. Sauf que c'est pas un 50-50 normal. Parce que, imaginons que tu tombes de très haut. Et bien, tu peux redéployer ton, ton parachute. Et du coup, euh, Voilà. Faut juste avoir la réaction et yeah. tout se passera très bien. Alors hier j'ai essayé de, hier j'ai essayé de faire une vidéo, ça a pas très bien marché, j'ai bugué de fou. Mon ordinateur s'est éteint parce qu'il avait plus de batterie. Euh, donc euh, tant mieux parce que là ça a l'air, la qualité en tout cas, j'ai pas encore joué, ça va être ma première pratique de la journée. La qualité a l'air d'être euh, beaucoup mieux en tout cas. Donc euh, on va voir ça tout de suite. Si ça bug beaucoup ou pas. Alors si pendant la vidéo je ne parle pas beaucoup, normal. Je suis pas du tout à. moi ah. ouais, Est-ce que ça. Ouais, ça bug quand même. Hein, ça bug quand même. Ah n'empêche, ça va beaucoup mieux que hier. Même si j'ai j'ai des j'ai quand même des frises. Hein. C'est ça aide Très chaud de jouer là et euh, bon, c'est pas grave c'est très chaud mais bon c'est pas grave on, on fait avec nous, nous on n'est pas là pour se plaindre tout ça s'il faut on est là pour se plaindre dans mur en direct c'est parti bref donc je disais que si je parle pas beaucoup c'est normal c'est parce que euh, euh, non, c'est pas parce que je veux pas déranger les voisins, j'en rien à battre. C'est que, bah en fait, j'essaie de me concentrer, d'écouter les bruits, tout ça, donc, ouais. C'est tout, on va pas aller à Tilted parce que ça va être encore plus la On va aller à Puisante Park. Yeah. Park. Ouais. Ouais, ouais, plus Quelle maison je vais prendre Oulala, le choix est difficile. Déjà, juste regarde juste la ville, c'est pas chargé. Allez, charge-toi, charge-toi, s'il te plaît. Déjà, j'ai sur la maison, c'est déjà une chose de faite. Alors là, j'ai de la chance parce que quand j'ai commencé à taper, j'ai pu taper. Ah oui, c'est vrai, on est dans le mode de sniper-only. Je me disais, what Pourquoi un sniper Parce que parfois, je tape comme je viens de faire, là. Mais, euh, oh shit. Mais euh, ça marche pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est un bon snipe pour le corps-à-corps. Corps. La carabine. Le coffre, est en dessous ou au au-dessus en dessous. Au-dessus. Attends, faut que je repasse en clavier français. Hop, voilà. Tac. Ah oui, mince. J'ai même pas remarqué que, que j'ai déjà vu une grosse popo. Totalement oublié ça. j'aurais pas dû avoir. My bad. j'ai entendu euh, quelqu'un d'autre hein. c'est moi qui ai refermé De fait. Et on va casser ici voilà il vient what the heck I doing ceux Qui sont chauds, snipe là, il va me servir hein. Donc pour une fois. J'ai de la chance, ça bête pas trop. Et on va en plus pouvoir tester le nouveau sniper parce que j'ai eu, et surtout parce que depuis sa sortie en fait, j'ai jamais joué <rire> simplement. Ouh, il a une bonne portée, hein. pas trop de boulettes. J'ai oublié comment on dit ça déjà. Mais on tu vois, tu vois, je veux dire quoi, tu vois ce que je veux dire. Pas trop de boulets falling en tout cas. Un truc comme ça que je voulais dire. Parce que moi je suis tout seul à Plaisante. C'est obligé, je suis pas tout seul. Non, il non, n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Si vous m'entendez très bas, mmh. je suis vraiment désolé, mais c'est mon micro. Hein. Vous savez, moi sur YouTube, je suis pas là genre pour faire euh, des vues, tout ça. Enfin, si, pourquoi pas, faire des vues, ouais. Mais, euh, genre, euh, vous voyez, je suis pas trop là, genre euh, je suis juste là pour déconner, quoi, pour, pour m'amuser, tout euh, Tout ça. Donc euh, franchement, même si j'essaye quand même d'avoir une bonne qualité, je suis quand même là pour m'amuser tout ça. Voilà, de toute façon, plus. j'ai plus rien c'est moi il y avait marqué collecter des matériaux de maison à la pioche je sais pas quoi une fois il me une bonne courte il est où il est tu vois ça avait pas bugué oh il est chou en noscope. hein! si ça avait pas bugué à ce moment là j'aurais pu j'aurais pu le toucher tu vois mais bon faut faire avec faut faire avec les bugs faut faire avec, euh, avec ce qu'on a comme on dit comme on dit dans le bindo. je crois c'est la première fois bah en fait la dernière fois j'avais joué juste à la manette et puis euh, donc, du coup c'est la première fois que vous me voyez jouer clavier-souris et euh, maintenant je suis plus habitué clavier-souris que manette euh, même si euh, en tout cas niveau fight je suis plus à l'aise niveau clavier-souris mais niveau construit je suis plus manette du coup c'est un peu équilibré euh, un avantage dans les deux en fait mais voilà quoi donc en gros quand, quand je dois faire des blade fight tout ça je devrais plutôt jouer manette tout ça mais euh, du coup tout ce qui est genre viser tirer tout ça je suis, mon, je suis moins chaud mais empêche que ça ne change rien en skill en niveau fight de fuck tu vois maintenant il y a un bug avec les avec les emotes c'est que à chaque fois que quelqu'un fait une emote sa pioche reste reste dans la main tu vois dernière fois n'avais fait pas les masques j'avais ma pioche dans les mains ça. so let's go Ouais. top 6 en section élimination au fusil de snipers c'est pour ça que je fais ce mode d'ailleurs élimination pistolet c'est pas pour ça que je fais ce mode en vrai à doute Lake, t'as beaucoup plus de chances de... en temps normal je veux dire dans une game normale t'as beaucoup plus de chances de, de pêcher un sniper euh, pourquoi je sais pas mais une théorie, Je pense que c'est parce que euh, c'est genre parce que euh, tu vois là ça frise par exemple C'est genre parce que euh, t'as eu des sortes de petites tours comme ça là, là où je vais Ouah, Et frère regarde, il y, y, y a du temps qu'une autre personne vienne, elle va tirer, elle prend le snipe elle me tue hein. Ah ouais clairement, regarde, j'ai même pas pris le snipe What the fuck? normal alors je ne sais pas pourquoi euh, c'est ici que je trouve le plus de snipers, mais oh je sais, on me tire dessus le truc c'est qu'on me tire dessus mais je sais pas on me tire d'où est-ce qu'on tire de la maison là bas est-ce qu'on tire Ouh. je crois voir un truc un truc c'est que je sais pas si on me tire de la maison là bas si on me tire de, du port là bas ou ah ouais même derrière moi ça se trouve s'est caché dans un buisson ah, ça venait plutôt de là bas du côté vers là hein. Est-ce qu'il y a un gars dans... Mais what the heck Chaque fois que je veux viser, ça bug, c'est une blague. C'est so, quoi, guys Let's go, yo Là je suis obligé de sauter parce que je suis plus.. Un regarde regarde regarde regarde regard. Regardez Regardez comment je bug Regardez comment je bug Je même pas. What the fuck C'est moi il m'a pas vu. The fuck Un bombi. Un bombi, bro What the fuck is he doing Regarde, regarde, regarde Regarde, regarde, regarde, il fait quoi il monte <rire> mais qu'est-ce qu'il fout c'est quoi les go hein tant qu'à faire regardez mais comment est-ce que je vais... vous savez quoi je vais pas courir ah déjà quand je cours pas est ce que c'est un vrai bambi je pense que pardon j'ai arrêté quoi là ah touché ah gg je m'as fait tomber c'est bien ah j'ai trop pris shot regardez il n'arrive plus à sauter c'est un vrai bambi j'ai bientôt plus de balles hein. si je continue comme ça Là hein. oh là il a eu chaud dommage que j'ai pas de piège j'aurais pu le tuer au piège mais je veux absolument faire un kill du coup c'est pour ça que j'essaie de quand même de quand même bien viser ah déjà ça bien ça lag beaucoup moins pour l'instant il m'a pas encore touché j'espère que je vais pas me, me faire snipe de par quelqu'un de loin non lise s'il te plaît je vous jure que si je me fais buter là voilà. Regardez il est perdu Pardon C'est quoi ce délire Regardez il est perdu mais tu perds mon frère Ah il y a un autre gars en plus qui nous tire dessus aussi Bah là on est foutu Mais frère comme toi Tire, tire sur le bon vie tire sur le bon vie Laisse-moi tranquille en Plus il a le nouveau snipe ce qui mais non mais c'est une putain de... et eh, voilà ça me soulève... ça me me, ça me, ça me, ça me, ça me soulève... il y a plein de fois j'aurais pu te tuer, tuer, bah, j'ai raté. raté... et ce n'était pas la connexion, ce n'était pas mauvais c'était moi... au, au sniper, j'ai... Pas de skin en tout cas sur PC, pas de skin. Alors que sur PS4, sur PS4, mon gars, moi je peux te dire que oh là là là là là. sur PS4, à chaque fois que j'allais sur Attitude, limite je faisais au moins 1 kilo snipe. Dès que je pêchais en snipe, c'était limite 1 kilo snipe minimum. Je me suis mis en pas complet parce que les gens qui parlent, bon, merci. Ça va, deux secondes. So on y va On y va les boss, yeah, on y va les boss, yeah, on y va les boss Oh nous, yeah. Oh shit. Je crois qu'il y a encore plus de merde qui se passe. qui se passe puis nous, puis Oh puis nous, puis Oh on a puis oh, nous, que j'ai envie de voir elle est haut la zone sauf que ah ouais ouais ouais putain les ennemis ont-ils devant nous là c'est obligé hier j'ai joué avec un pote dans ce mode jeu là on est toujours allé de l'autre côté de de la ligne Ah ça va aller au milieu donc je peux aller à Titan. on est toujours allé dans le territoire ennemi tu sais sinon à chaque fois on à chaque fois que j'allais avoir un kill on m'a tué juste avant, que le gars... juste avant que le gars crève et en plus le gars que j'allais tuer, et eh bien on le ressuscite. et Bah oui, la totale. On tant qu'à faire. Oh man, c'est bon. Yo what the... Me dis pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le. Tu vois, tu vois quand qu'est-ce que je qu'est-ce que je vous dis Qu'est-ce que je vous dis Le game voilà, oh, je suis sûr de toi. Oh ah mais c'est un bambi, c'est pas joué. Oh. bah non, c'est pas, bah, non c'est pas ça. C'est que quel est le mec Mais regarde-moi ce, mais regarde-moi ce bambi. Hein. Est-ce que je vais l'aider Allez, je t'aide parce que je suis gentil. Hein. Mais en vrai. Euh... En vrai, j'aurais pas vu lui l'aider. Hein. Je sais pas pourquoi j'aurais pas voulu, juste parce que j'avais pas envie. En plus, je dois faire des illuminations au pistolet, comme par hasard, j'ai quoi Un pistolet. Oh là là. La chance nous sourit ou c'est le skill le skill. Allez, viens. Viens, man. Putain, régalement ce viens dude, il est parti où Yo man, laisse-moi prendre ça, dude Putain, j'ai drop, j'ai ça là. pourquoi je peux même pas, je peux même pas taper De ouf, c'est un truc de ouf. Je peux reprendre, limite j'ai envie de prendre deux du buisson, bah ben voilà il l'a pris en vrai je sais même pas pourquoi je lui ai laissé c'est parce que je suis trop gentil ça c'est ça ouais, moi je me connais oh shit Imaginez je. Imaginez que je suis en je suis en plein fight et là d'un coup ça freeze. Et bien, quand ça arrête de freeze, et bien je suis mort. Ça m'est arrivé plein de fois. Vous sentez le ressenti ou pas Vous sentez le vécu ou pas, je veux dire The fuck I'm doing. Qu -ce que je suis en train de faire j'ai même pas oh, j'ai même pas beaucoup de matériaux en plus yo oh shit je te jure c'est un truc de fou regarde regarde what the fuck j'ai pris le truc je l'ai pas pris non mais what the fuck. Okay. Okay. ici il faut faire attention le deux là ils font des échanges là ça fait des échanges et tout. voilà c'est chaud eh, eh. ouais ah. nous on est chaud dans le bando nous on est chaud dans le bando et eh, ça dégage nous on part à la fight Narvalo, nous, on est des fous nous, on y va avec des pistolets, et tout, et tout, et tout ça Et, et on n'aura même pas vécu... On, on... Attends, en fait j'ai jamais fait de victoire royale en fait En tout cas je veux dire, sur en vidéo j'ai jamais fait de victoire royale J'ai jamais de vrai top 1 à mon actif Viens brûler, allez monte Allez viens. Where did go? The fuck, c'est moi on nous a dessus Moi ouais, chef, je monte le plus vite possible, là, c'est bon comme ça. Alors il y a une game, j'ai joué avec Myth et Daikon. Je vous jure. Si je vous dis ça, forcément que c'est vrai. Parce que moi, jamais de la vie, je m'en à mes abonnés, frère. La tête de voix. Sérieux, un gars. Au oh, chèque. Putain chien oui il Oui, oui, il est où il Oui, où il je suis il je joue il est où il est où il est Regardez juste comment je lag. Je veux dire que c'est injouable. Je veux dire que... Si vous étiez à ma place là, vous auriez encore plus rager. Parce que moi, en fait, à chaque fois que je joue, à Mayotte, à chaque fois que je joue, j'ai envie de rager. Là, pendant les vacances, tu vois, j'étais en métropole, tout ça, J'ai j'étais en métropole, parce que je me suis habitué, ici on dit métropole. J'étais en métropole, tout ça, et euh genre j'ai joué là bas et ça me ça buguait pas oh shit ça buguait pas du tout là c'est la connexion là c'est mon pc est un peu dans, dans le truc genre juste des graphismes tout ça mais là là là c'est la connexion man là c'est la connexion j'ai vu que la connexion là elle était hyper bien frère c'était un truc de fou j'ai jamais aussi bien joué, j'ai jamais fait un record de kill aussi haut, élevé, euh, kill, un truc de fou, euh, voilà. mdr, mais enfin voilà, en tout cas, quand tu joues ici et quand tu joues en France, tu vois tout de suite la différence Regardez là, je, je bouge pas, j'ai même pas touché à ma souris. Vous avez vu déjà des frises. Vous voyez, j'avais même pas touché, sa frise. Je saute, ça se frise encore. Donc, je vous jure que quand je vous dis que je joue parce que j'aime le jeu, frère. Il y a vraiment intérêt à ce que j'aime le jeu comme j'aime Fortnite quoi quand je joue un jeu comme ça et que ça frise autant il y a un intérêt à ce que le je, jeu franchement je l'aime je pas vraiment parce que là, franchement et et et hein so so so what we do do do do j'ai essayé de faire un truc stylé euh, ça a pas marché c'était nul euh, ok élimination on va en snipe. Oh, snipe on va essayer de faire une élimination au snipe si la map veut bien se fermer bien sûr regardez le bus il est déjà tout là bas les moi bon, il vient seulement de passer hein, bien sûr de bugs, toi même tu connais toi même tu sais toi même un euh, hein, tatati tatata voilà je <rire> suis attention hein, j'ai pas parlé de tatata -ta -ta, hein. juste dit tatati tatata hein. dans ce canin hein, on est... de... petit chenapan. je suis mort à bientôt quand je vous dis je suis mort c'est pas en vain Et là je suis mort à bientôt Attends je touche plus à rien Ok Je touche plus à rien Je touche plus à rien Je touche plus à rien j'aurais pu mourir J'aurais pu mourir mille fois déjà Oh c'est la meilleure arme que je puisse y c'est une blague, il n'y a pas de sniper dans, dans un mode sniper j'ai tout sauf les snipers c'est une putain de blague ok, let's do this je savais qui est, je, pourquoi j'ai pas de drop ici parce que j'ai vu que c'était des potions pendant un moment je me suis arrêté tout, tout net parce que j'ai cru que j'allais tomber et effectivement c'est le cas j'allais tomber allez bois. me demande ce truc ouais ok là avec monsieur, monsieur... t'es en train de me dire que pour aller pour avoir un sniper je dois aller sur le distributeur c'est ça mais moi je vous dis qu'on va pas aller sur le distributeur quitte à mourir je meurs sur le sniper je m'en fous par contre on va niquer ça ah bah ouais parce que nous on économise un peu aussi tu vois Parce que Parce que voilà c'est pas C'est pas hyper rentable et tout ça <rire> MDR Do fuck Comment ça je suis Yo what the fuck dude? Comment se fait-il que j'ai 100 Sur 100 d'HP Parce que j'ai juste pris une grosse potion 50 et une potion de 75 la potion progressive de 75 ah, ok j'ai compris The fuck? ouais je suis fou de la pierre c'est sérieux ouais non mais vous êtes pas sérieux j'ai pas acheté mon bon spade j'ai juste euh, voilà puis des matériaux de construction à la pioche normalement je devrais être good depuis longtemps cette boîte de munitions hmm. c'est une blague j'avais déjà fini c'est une blague Vous savez on sait hein. quoi on n'a pas sniper qu'on s'en fout on en a rien à faire c'est ce qu'on fait et bien on saute on se fusille en la gueule. Et c'est parti Non je vais pas faire ça. Je sais que je suis fou, mais pas à ce point quand même. Vous voyez même le coffre qui était là-bas, il a déjà été pris. Limite c'est pas si quelqu'un est en train de me rejeter je sais qu'on peut pas le casser, mais juste euh, au cas où c après, là c'est bon ne me dites pas que vous avez pas entendu On va se cacher là je suis un bambi bonjour bonjour Bonjour, bonsoir. Wesh, mmh. oui, je... on a le temps de me tuer 27 fois. Là. Je me demande s'il n'y a pas un gars qui est caché juste là. Okay. Non, parce qu'il m'avait l'air bizarre ce, ce buisson aussi. Voyez, oui, je me disais aussi, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop calme pour. D'où lui? D'off. Wow. Je me fais double côte. Ça ne veut absolument rien dire. Partir par là, oh shit! Mais nous on est des teugs, nous on s'en fout, on s'en bat les secs. Oh, il a là le gars. pas le euh, cas, tu me pas, tu m'auras pas, tu En plus, pendant un moment, il me semble que je me suis. Je me suis fait tirer dessus des deux côtés. Hein. Vous avez vu quand je quand je bug et que je construis quand je bug quand je construis, Laisse moi laisse moi prendre ça s'il te plaît je suis en train de faire au bas de c'est s'il te plaît oh, j'ai fini une mission donc la vidéo va s'arrêter là parce qu'elle va déjà être beaucoup trop longue pour vous en tout cas elle est beaucoup beaucoup beaucoup trop longue parce qu'il n'y a rien de Ce qui se passe dans, dans cette vidéo à part qu'on a fait un top 22 va finir cette vidéo en tout cas sur, sur euh, peut-être une fête de cet homme bref en tout cas c'est la fin de cette vidéo si tu l'as aimé n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui pointe vers le ciel à partager la vidéo sur, pardon, sur les réseaux sociaux tels que twitter facebook etc si vous avez des idées de vidéos que vous voulez absolument que je fasse n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je regarde tous les commentaires je reçois tout ça déjà qu'il n'y en a pas beaucoup <rire> enfin bref donc si vous voulez si un jeu que, que que je peux faire par exemple si vous voulez que je fasse un jeu n'hésitez pas à me, à me le dire je verrai ce que ce que je peux faire pour, pour y jouer et euh, voilà parce que j'écoute ma communauté et il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup personnes qui, qui le font, mais euh, moi je le fais en tout cas, et euh, voilà, en tout cas, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, partager la vidéo sur les réseaux sociaux tels que tu Facebook, etc, à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, c'est MLT. c'est pas MLT c'est coup jazz j'aime trop faire ce blagues. c'est marrant allez ciao